Absolument Est-ce que c'est possible de se préparer en amont du rapport pour éviter la panne Oui, complètement. Euh, Est-ce que vous ronflez la nuit Probablement. Euh, ronfler, c'est un des trucs où, pour moi, c'est absolument atroce parce qu'on en rigole ah, c'est un gros ronfleur, il ronfle comme une machine, euh, machin. Et en fait, on se rend pas compte que ronfler, ça veut dire que notre cerveau est en train de s'asphyxier. On se rend pas compte que quand on ronfle, c'est parce que notre on a une respiration qui est buccale et que notre langue vient appuyer euh, et, et couper en fait l'approvisionnement d'air. Pourquoi est-ce que je parle de ronfler et de l'érection Parce que si notre cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène la nuit, euh, on va être en manque de nitrique, on va en, en manque d'oxygène. Et tout ça, ça a un impact sur notre corps, ça a un impact sur euh, la capacité de notre corps à avoir des érections justement. Parce qu'en plus, si on regarde, uh, juste pour la petite euh, info, comment est-ce que le Viagra est, euh, a été découvert Le Viagra a été découvert quand des chercheurs américains faisaient des études sur euh, un, un médicament pour traiter l'hypertension. En fait, ils se sont rendu compte qu'un des effets secondaires les plus courants, c'était les érections. Et du coup, ils se sont dit qu'il y avait beaucoup plus d'argent à gagner dans le traitement des érections que dans le traitement de l'hypertension. Et ils se sont dit, bah tiens, on va commercialiser ce médicament-là pour traiter l'érection. En fait, c'est juste de l'oxyde nitrique. Et donc, respirer, c'est un Viagra naturel. On n'a pas besoin d'une putain de pilule, on n'a pas besoin de Viagra, seulement si on arrêtait de ronfler. Et il y a plein de méthodes pour arrêter de ronfler, comme par exemple se mettre un scotch sur la bouche la nuit. C'est trop bizarre, pourquoi est-ce que cette meuf me parle de scotch sur la bouche la nuit alors que j'ai juste envie de bander pour faire plaisir à ma copine Eh oui mais tout est lié en fait C'est ça où c'est ouf parce qu'on est en train de se dire que la sexualité c'est juste un truc et que c'est pas notre corps tout entier qui a des besoins et, et on essaye trop souvent d'isoler les problèmes. Moi je pense qu'en grande partie ça vient de la respiration. Apprenons à respirer. Musclons notre périnée. Euh, faire une petite séance de méditation, de relaxation avant euh, un moment de sexualité où juste on se pose, on respire par le nez et jusque dans le sacrum pas juste là, dans notre poitrine, ça sert à rien on respire jusque dans le bas du dos pour bien oxygéner et donner la possibilité à notre corps donner à notre corps ce dont il a besoin physiologiquement pour pouvoir avoir une érection donc être bien musclé au niveau du périnée. Faire un peu de Kegel, même pour les hommes, ça existe. Et respirer. Et l'avantage de la respiration, c'est que ça nous détend. Bon voilà, ça fait partie des quelques petites choses qu'on peut faire. Euh, et puis parler avec sa partenaire ou son partenaire. Pour sortir de ce truc de but, de truc orienté. Et retrouver un peu du jeu en fait dans la sexualité. Parce que quand on est dans un cercle vicieux comme ça, on se stresse, on est, c'est anxiogène. Et on oublie que la sexualité, c'est un moment de jeu, un moment de tendresse et un moment de partage. Surtout pas essayer de la rassurer. Globalement, rassurer quelqu'un, ça ne sert à rien. Non mais, vous avez déjà eu cette sensation d'être en panique de quelqu'un et quelqu'un vous dit « Mais non, t'inquiète pas, c'est pas ça, tout va bien. » Genre, ça vous a rassuré. Genre vous vous êtes senti compris et entendu et complètement sécurisé par cette réponse Non, globalement quand... ce qui est fou c'est que quand on rassure ça part d'une bonne intention mais en vrai ça insécurise encore plus. Moi je suis certaine que euh, bah, si ta copine elle le prend pour elle, elle se sent pas assez excitée et que tu lui dis mais si tu m'excites, c'est pas toi... Et à mon avis, si tu me poses la question, c'est que tu as déjà essayé et que ça n'a pas marché. <rire> Sinon, tu déjà... ne me poserais pas la question. Donc, que faire Donc Déjà, parler de soi plutôt que de parler d'elle. Quand tu parles de toi, tu peux dire « Mais en fait, quand on arrive dans la sexualité, je me mets la pression. J'ai peur, moi, de ne pas être à la hauteur pour toi. » Euh, je me sens honteux de pas réussir à avoir une érection et du coup je rentre dans ma tête et j'arrive plus à connecter à ton corps, même si je suis excitée, ça me bloque. Je me sens bloqué. En fait, parler que en jeu, parler aussi de, de quand je vois ton corps, c'est ça que je ressens, je te trouve belle, je te trouve si, mais parler de, de l'impact que ça a sur vous, sur toi, parce que vraiment. C'est ça déjà qui va beaucoup plus rassurer. Pourquoi ça va rassurer De un, parce qu'elle va mieux comprendre. Et de deux, parce qu'elle va se sentir connectée. Parce qu'au final, c'est quoi le problème là bah, Ça menace le lien d'attachement. Ça menace son sentiment de sécurité dans le couple. Est-ce qu'il me désire Est-ce que je fais bien Est-ce qu'il m'aime Si on comprend, ça permet de sortir et de ne pas prendre personnellement. Et après la deuxième chose c'est tu peux lui poser des questions De dire ok bah moi c'est comme ça que je me sens Mais qu'est-ce qui fait que toi tu te sens comme ça Qu'est-ce que tu te dis Parce que ça parle d'elle aussi, son anxiété ça parle d'elle On porte tous nos anxiétés à l'intérieur de nous Qui dépassent de très très loin la relation C'est bah, en fait on a l'habitude que je sais pas, notre père ne nous trouve pas à la hauteur Que euh, nos copains se moquent de nous et nous rejettent et du coup, bah, toutes ces blessures-là, au moment le plus intime et le plus vulnérable, où on aurait besoin de se sentir désiré et qu'il n'y a pas d'érection, ça vient réactiver toutes nos blessures intérieures et c'est normal. Et du coup, c'est intéressant aussi pour chacun de faire un travail thérapeutique, pour voir pourquoi est-ce qu'il y a autant besoin de performance et de pression. Pourquoi est-ce que je le prends aussi personnellement et que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur Parce que, ne pas être à la hauteur, c'est quand même hyper fort comme mot. Et donc moi, j'activerai ma curiosité. D'où est-ce que ça vient ah, On ne fait pas une thérapie entre soi-même dans le couple, mais on peut activer sa curiosité, poser des questions, et sortir de cette idée qu'il faut rassurer, parce que ça ne marchera pas et ça ne sert à rien <rire> déjà c'est pas à toi de gérer ses émotions, de 1 et de 2 euh, c'est sûr ne pas le rassurer mais il y a autre chose quand c'est l'autre qui bah, n'arrive pas à avoir une érection et qu'on aimerait bien lui faire avoir une érection ou qu'il se prenne pas la tête juste de reconnecter à l'intérieur de soi à son désir et à sa liberté c'est à dire que ce qui peut se passer c'est que lui il n'a pas d'érection, du coup il a honte, et du coup il ne veut plus être touché, ou il veut arrêter. Non, non, non, on ne laisse pas l'autre arrêter sur une honte. Ok, je me connecte à mon désir à l'intérieur. Moi, j'ai envie de toucher son corps, pour me faire plaisir à moi. Pas pour essayer de lui faire avoir une érection, de lui faire plaisir. Mais de dire, t'as pas d'érection, en fait j'en ai rien à faire. Moi, j'ai envie de toucher ton corps. Moi, j'ai envie d'aimer ton corps. Moi, j'ai envie de prendre du plaisir en jouant avec ton corps. Laisse-moi faire. Laisse-moi rentrer dans cette zone vulnérable. Laisse-moi partager ce moment avec toi. Et du coup, on sort de cette idée de donner une érection ou de créer une érection et on sort de la honte. Euh, parce que si on laisse notre partenaire qui n'a pas eu d'érection en lui disant bah, ⁇ c'est pas grave, ça passera, ça ira mieux une prochaine fois ⁇ on reste sur un moment de déconnexion. On reste sur un moment de honte. Et moi, je pense que c'est important de sortir de la honte en trouvant un moyen de connecter, d'avoir du plaisir et de l'intimité et de la joie dans la sexualité sans que ça tourne autour de l'érection. Et sans que ça soit quelque chose pour remplacer. Ah ok, t'arrives pas à avoir une érection, bon peut-être que tu peux me lécher. Alors oui, on peut aussi euh, on peut demander ça, mais sans que ça soit en remplacement. Genre, ah t'as pas réussi ça, du coup c'est pas grave, tu peux faire autre chose. Non, c'est vraiment... De quoi est-ce que j'ai envie à ce moment présent, pour partager avec toi, pour passer un bon moment, sans honte. Et sans direction, on s'en fout. Et peut-être même que justement, une fois qu'on a lâché la honte, l'érection, elle va arriver. Mais c'est pas forcément le but. Donc, amusez-vous et osez connecter avec votre désir et pas rester sur un moment de honte. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.